« Bonjour, nous allons à présent voir comment rédiger des idées dans le cadre d'une réflexion individuelle préparatoire à une session collaborative. »« On a souvent tendance, lorsqu'on a des idées, à les inscrire sur ces post it puis à coller ceux-ci un par un à côté de soi. »« Cela risque d'influencer les autres participants, et il faudra également faire très attention, lorsque je récupérerai mes différentes idées, à ne pas corner les différents post-its. it la bonne manière d'écrire des idées lors d'une phase individuelle préparatoire à une session collaborative consiste à placer les post-it à l'envers à côté de soi. Ainsi, la partie collante reste exposée à l'air vif et les idées restent personnelles.